L'envie pour ce, cette aventure de Largo, c'était d'aller dans le monde de la finance. Mais cette finance, une finance qui a changé. Maintenant, c'est l'ordinateur qui a pris le pouvoir. C'est l'ordinateur qui gère 80% des transactions. Moi, je trouve que le scénario, d'abord, il est plutôt réussi qui repose sur des éléments boursiers et financiers qui sont assez, qui sont assez crédibles très vite dans l'intrigue. Euh, on va arriver à un moment où il y aura ce qu'on appelle un flash-crack. C'est euh, un effondrement euh, très rapide des cours qui, qui, qui dure quelques minutes. Et ça, euh, si je me souviens bien, il y a eu un flash-crack qui ressemble beaucoup à celui de l'album qui s'est produit à Wall Street en mai, en mai 2010. Tout ça, ça c'est la partie qui, est, qui va servir de support. Ce sont un peu les fondations mais ensuite après il faut bâtir l'intrigue j'ai toujours une appréhension quand je reçois un scénario et à la 15e page j'étais déjà bien embarqué dans l'histoire parce que les choses allaient aussi vite que quand j'en commence une histoire c'est à dire qu'on on s'appesantit pas et on rentre dans l'histoire. Et, et, et, et à la 15e page, on est déjà loin dans l'intrigue, on est, on, est, on est déjà bien embarqué dedans. Et ça, ça c'est un plaisir. Philippe a ce, a, a ce, ce talent d'être, je dirais, worldwide, d'être XXL. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus fort que la réalité, le euh, dessin de Philippe. Je, je reviens à cette scène avec cette course-poursuite, cet avion, euh, le colibri, l'avion de, de, de Winch. Il a su le magnifier. Les dix premières pages sont toujours très pénibles parce que euh, je sais que je vais devoir me replonger dedans et je ne sais pas si je vais y arriver. Mais il suffit d'un mois pour, euh, pour retrouver en fait une confiance en soi. Et la satisfaction, elle est, elle est là. Quand on a réussi une page et que ça bouge et que ça vit et que les personnages euh, émergent du papier et qu'on a l'impression de les voir vivants. Mais quel travail, quel travail Ça, je me rends compte euh, maintenant que je suis de l'autre côté, que je suis derrière la machine, c'est un travail de, de de Bénédictin. Quand on travaille avec quelqu'un, on travaille un peu pour quelqu'un. Il n'est absolument pas interventionniste. Oui, ça peut être sur des détails, par exemple. À un moment donné, on voit l'argot qui est chez lui. Qui on, le voit, on le voit au début, il était avec un peignoir. J'aurais préféré qu'on on le voit un peu plus émudé Mais bon, là, voilà, là, là on, a, on a... Il a regardé ça, mais c'est à la marge, c'est Epsilon. Regarde sur cette image-là. Tu vois la différence de couleur. plus le voir. <rire> je peux plus le voir parce que j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dedans mais je sais que ça sera bon, enfin que ça sera bon, que ça plaira au lecteur mais euh, voilà. Moi personnellement il y a un moment où je dois euh, arrêter. Au fil des pages qu'on tourne, euh, la petite musique, de Largo Winch, elle est là, elle est toujours là. Et même ils ont mis le volume plus fort. Il y a des bonnes punchlines, il y a des bonnes répliques, le personnage est mis à mal et le combat est passionnant. Et voilà, on ferme le premier tome en se disant mais vivement la suite.